Oh, oh je suis grave content d'être ce rôle Oh Attends aussitôt dans la game Je jure que là le monteur il se fait plus bien C'est en hein. Bonsoir Bichard Bonjour à tous C'est Bichard On se retrouve pour une nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien LGUH, -E, Un nouveau mode de jeu C'est fort c'est toujours le même qu'on connaît depuis 8 ans maintenant, oui, oui, oui. Vous le voyez certainement, j'ai changé de décor. Alors non, je n'ai pas changé de décor, j'ai changé d'appartement, j'ai changé de vie, j'ai changé de ville. Mais j'explique tout ça sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, vous posez la petite question. D'ailleurs, pour le moment, vous avez peut-être remarqué, mais j'ai un fond vert que je peux baisser à tout moment. Mais bon, je ne vais pas le baisser parce que ça me fait chier. Écoutez. Voilà. C'est euh, un mur vert en fait derrière moi, mais bon. Voilà, en tout cas, si vous voulez plus d'informations, passez sur Twitch, je répondrai à ce genre de questions. Je vous explique comment j'ai dû déménager en 4 heures, euh, faire 250 km et déménager tout un appart en 4 heures. Oui, oui, oui, hein. c'est pas une blague. Et, euh, et pourquoi j'ai ce décor qui est quand même très beau, hein il est très beau en vrai. Et en vrai, une note vers ce décor Attendez, je vous montre l'image que j'ai utilisée pour le fond vert. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo, profitez bien. Non, là, mens, frère. Allez c'est bon on lance En tout cas je vous partage aujourd'hui une game LGEH -E qui est très stratégique Je pense que vous allez kiffer, peu de PVP mais beaucoup de stratégie Une game où on a essayé de m'avoir et je m'en suis rendu compte à temps. Et vous allez le voir Est-ce que l'impératif prend, euh, prend un S ou pas Euh je crois oui Non pour la peur des verbes non mais pour, pour les verbes genre comprendre et tout Troisième il y a un S. Ouais Ok il y a ok un S, oui. Merci je l'ai appris récemment moi, il y a... enfin récemment, il y a... je me souviens c'était sur Epicube, en 2014, je faisais la faute, puis un jour je me suis ouais. dit Oh lol il a fait une faute la miasse, après je me suis dit, attends, est-ce qu'il a fait une faute ou est-ce que je, j'ai tort Et du coup je cherchais, oh, et j'ai appris mal, quelque ça. chose Pas mal, c'est-à-dire que tu n'es pas accusé quelqu'un en disant il a fait une faute, tu, as toi, tu es toi-même parti regarder si c'est toi qui n'avais pas tort quand, quand, quand je pense que quelqu'un a fait une faute, enfin au je... en moins que c'est un <coughs> truc auquel je suis sûr, mais je vérifie quand même ah, Comme ça, bah, mal. soit je peux lui dire lol, t'as fait une faute, soit j'ai appris quelque chose et je ressors grandi. Soit, ça va. Soit, soit, je soit je me sens plus grand parce que je l'enfonce, <rire> soit je me sens plus grand parce que j'ai appris quelque chose, donc je suis grandi. Après, tu. Ouais, ouais, t'es pas obligé d'enfoncer quoi. <rire> bah, faut bien que je tire quelque chose. Ah, d'accord, ouais, si tu vérifies, c'est pas pour rien quoi. <rire> bon, on va être LG normalement, simple. Parce que j'enchaîne toujours deux fois le même rôle. J'ai été LG simple hier, je suis LG simple aujourd'hui, tu vois. C'est un cycle, Ou deux fois le même camp, quoi. Oh Oh, je suis grave content d'être ce rôle Il est trop bien. C'est une combo cachée aussi. Hein. C'est bon. Tu sais que le fait d'avoir joué en 1.12 pendant une semaine, ça m'a détruit mon skill en 1.8. Mec, je euh, moi, je suis en 1.12, ça fait un mois sur le serveur Game Pass. Ouais. Je reviens, là, je me dis, ah oh, oui, c'est vrai, que je peux passe pas une clic, putain. Ouais, ouais. Et je suis comme ça. Mais y'a un mec qui t'attaque cette mmh. Wesh Wesh Wesh oh, Bonjour Bonjour Ah ouais, y'a L'enchanté a ouais, un large des pas... Ouais j'ai passé ça Oh merci okay, oui. Déjà mon petit P2 sur moi là Oh j'ai eu peur J'ai cru que t'avais pas dit P2 J'ai eu trop peur <rire> J'ai eu trop peur <rire> J'ai eu quoi Mais à ton avis J'ai eu trop peur <rire> j'étais bah, <rire> ah. en mode veux... mais quoi sur Donc, toi, là mais, <rire> Sur ah, toi vois, là, ça sens dans la phrase, en fait. Mais je sais pas, je sais pas, mais ça m'a trop fait bizarre, en fait. Je... Wesh waouh, ok, dur. waouh, et j'ai mal au crâne, je suis fatigué, ok, c'est bon. Je suis pas assez dormi encore. J'ai entendu ça, hein. Je s'entends par la tonte là. Hein. Allez, on monte. Dans encore 3 bières qui est diamant. Bah, frérot. Non. Il faut que j'arrive dans moins de 2 minutes sous zéro. J'ai 300 blocs à faire en moins de 2 minutes. Est-ce que vous pensez que c'est possible Il y a le perfide derrière moi. Bon, il y a Nardco sûr. -sure. La question c'est qui le deuxième je, il, y avait, il y a le perfide sûr derrière moi. J'entendais des pas, mais j'étais pas sûr. Allo Un faux sur le petit là peut-être Absolument pas. Je viens de sortir à l'instant T. Je viens de sortir à l'instant okay. T. Moi je, je suis bien, bien, bien arrivé. En je viens d'arriver, hein. Ok, ok. C'est bizarre qu'il y en ait de deux, en vrai. Est-ce euh... que t'es un pseudo En vrai, il y en a deux. Et genre, euh... quand j'étais là, il y avait personne au centre. <rire> et personne s'est fait sauter encore. Moi, j'ai une théorie. Qui est un petit peu farfelue. Dis-nous tout. Le... C'est peut-être... Non. Oh, j'ai une. Ah, ça, c'est possible aussi. C'est vrai que j'ai pas pensé. Mais je pense aussi, peut-être, au fait que... Il y a peut-être eu qu'un seul, qu seul greu tu vois Et que le deuxième ce soit peut-être l'ours le, le, mal léché tu vois De gros... ah, Il fait quoi euh... l'ours ouais, ouais. mal léché En gros ouais, il y a une chance que soit ça rajoute soit ça retire un ouais. quoi. Donc en oh. gros là en gros ce qui aurait pu se passer c'est que Si jamais il y a l'event soit il y a un seul greu et ça en a rajouté un Soit il y en avait trois et ça en a retiré un Ok Du coup ouais Mais c'est bizarre qu'il y en ait deux et que le montreur soit pas mort Enfin moi je trouve ça bizarre ouais. Je sais que Narco est 100% LG, la question c'est est-ce que c'est Salar ou est-ce que c'est Dalil ou est-ce que c'était bien le perfide qui était derrière moi La question c'est c'est qui le deuxième En tout cas je sais que Fuka est pas LG, après s'il y a l'ours mal léché, euh, ça veut dire que il y a une proba faible pour que Fuka soit LG que ça ait enlevé son, son gros. Je, je gap, mais j'ai moins 4 coeurs. Tu vas aller depuis Je euh, suis arrivé à 60, minutes. Ah, no Tito m'a dit qu'il était seul au 0. Parce que je l'ai croisé du coup, je lui ai dit Tito, il m'a dit j'étais seul avec. Nimbus. Nimbus je crois. Nimbus ouais. Donc bon. Et en effet, j'ai croisé Nimbus en sortant. s'il hein. a que ans, les deux là, s'il y a que là, il moins que les deux soient LG Mais là. Oula là, Oula là. J'aurais peut-être besoin d'avoir une information sur les l'event aléatoire. Maintenant, la question que je fais, c'est est-ce que euh, je rejoins Nartko, je m'éloigne que avec lui, et je vois s'il y a un greu. S'il n'y a qu'un seul greu, ça veut dire qu'il n'y a pas l'event aléatoire. Et du coup, qu'il y avait bien quelqu'un à côté. Le problème, c'est que si je m'éloigne qu'avec Nartko, il est fort probable que je me fasse niquer. En vrai, ah, en vrai sinon, sinon, sinon on, met, on met les anciens, mais genre euh, juste ça bloque pas les HP. Ah, ah. Euh, bah, oh, bah, c'est euh, sympa, sympa sauvage, ça. Ça, bah, dans tous les cas, bah, il est forcément safe, hein, oui, hein. Bah, est Ouais, c'est C'est son, son modèle, rôle de, de quoi, façade voilà. qui soit Donc, apparu? Non, c'est pas possible, ça fonctionne pas comme ça. Le façade ah ouais ne passe pas à travers les. Non, non, non, non. l'enfant est... sauvage est forcément transformé. Quoi, ah, pourquoi? Parce que ah, euh... oui, ah, mais oui, t'as raison. Ah, mais oui, t'as raison, c'est qu'il y a forcément un rôle méchant. Bah, c'est pour ça que je dis que je pense... Qui serait peut-être feutré. T'as pris un rôle méchant au pif qui est donc mais en face sauvage Mais non mais en face sauvage je les ai considérés dans les rôles solo dans la, comp dans la composition. Ah bon Oui ouais, est ça, je crois, je crois il dans est dans le truc vrai, jaune. Il dans le truc jaune. Je suis quasiment persuadé que dans l'expose ça prend pas en compte la, la game actuelle, ça prend que les rôles. Oui. Bon en tout cas on sait déjà que Flas est safe. Ah, mais attends, mais on a ah ouais pas Pourquoi bah, C'est lui qui a mis le premier coup, coup sur, euh, sur Narco. Sur Narco mmh. Ah, mais pourquoi Pourquoi t'as bah... une flèche dans le cul là Il va tirer sur ça de lui mettre une flèche. Ah. <rire> Et, um, mm. Mm. Du coup, Gap, ton expertise, est-ce que c'est ici Gap. Je n'en sais rien. Je pense que ça ne peut pas être Fika, ça ne peut pas être Nems. Euh, la probabilité que ce soit analogue, c'est quand même faible. Du coup, je pense bien que c'est Gep. Le problème, c'est que Gep, il voulait bien respecter les groupes pour le montreur. Ce qui me paraît un peu bizarre que Gep. Si t'étais LG. Ça t'arrange que les groupes soient pas respectés comme ça, il y a plein de gros d'un coup, personne sait qui. Tu vois ce que je veux dire Pourquoi il aurait fait ça Oh merde. Y'avait qui avec toi au début du jour euh, là Ouais. J'étais avec Gep, avec Nalox, avec Nems et avec euh, Fukano. Tu penses quoi du coup euh, mais c'est pas moi le montrose. Tu penses quoi du coup C'est pas moi le montrose. Ouais, mais c tu penses quoi du coup de ce groupe <rire> C'est pas mal le Montre-Ardos Ouais, ouais J'ai jamais vu que c'était montre tu l'as Ah, d'accord, d'accord, d'accord, d'accord, ok. Non, mais c'est pas te moi C'est hein. juste que tu penses de ton groupe. Bah, en fait, je pense que le logo n'était pas parmi nous. Ah ouais Ouais, je pense pas, ouais. Bah, un gros, genre on était cinq, ça me paraît étrange, tu vois. <rire> ah bon Ouais, oui. Ah bon Bah, oui. À moins que ce soit guêpe en tout cas, c'est possible. En fait, je pensais que c'était gap de base, parce que euh, quand il y a eu... On était genre à 79 minutes 50, il y a un groupe qui s'est rapproché de nous. Bon, ok, c'est bon. Oui, <rire> toi. Ok, c'est bon. Tu m'emmerdes. Allez, bon, ok. Je okay. Ouais, euh, euh, pense que c'est qui Bah, il y a un problème, justement. Ouais. Euh, Fukano est safe, à 100%. Ouais. Euh, Nems, il, dans sa manière de jouer, pour moi, il me paraît safe. Nalox, okay. la probabilité qu'il soit safe est quand même très élevée. Et du coup il reste Et que Gap D'ailleurs je pense que du coup, si tu sais comment ça marche, l'expo, le, le, j'ai pas besoin de t'expliquer un milliard de... Ouais, l'enfant sauvage euh... est certainement infecté Ouais, voilà, transformé Mais bon, du coup Nalox, Nalox peut être enfant sauvage infecté, euh transformé Mais c'est la seule probabilité que Gap soit pas méchant Parce que pour moi Nemz me paraît vraiment safe Le problème c'est que Gap euh, au moment du, du, du, du, du, du greu, genre quelques minutes, quelques secondes avant, il a vu un groupe avancer et il a dit non, il y a le greu, avancez pas et tout. Il a commencé à tirer des flèches. Sauf que si t'es LG, ça t'arrange qu'un groupe vienne avec le montreur, tu vois. Ouais. Genre si. Chien, c est... C est... Mais du et coup ce serait Attends, t'avais dit Nems, Fuka, Yep, et le dernier, c'était qui là Attends. Euh... Nems, Fuka, Flaz, non pas Flaz, Nalox et euh, ah oui. Fucano. Sauf que Fukano ils bon s'en safe Bah, si c'est ni Fuka ni Flaz. Euh... Enfin, Nalox, pardon. entre... Euh, oui, euh, Nalox, oui. Je comprends. Si c'est entre Nif, si Nifuka, euh, Nalox... C'est Nems ou Gep, Mais le problème, c'est que Nems me paraît très safe. Genre, dans sa manière de jouer, il. tu sais, Nems, il fonce dans le tas. Il... Mais tu sais que par contre... Pour Nardco, je pense honnêtement qu'il faut qu'on y aille de plus en plus vite parce que c'est Nardco, quoi. Je veux dire, il suffit qu'il ait une équipe forte et ça nous baisse la game si jamais à un moment il est rejoint, quoi. Ouais, mais Je suis persuadé d'avoir entendu des pas derrière moi à un moment. Mais je sais pas si c'était un clipper ou quoi que ce soit, mais je l'ai entendu pendant vraiment longtemps les pas, tu vois. Du coup, je me suis dit, est-ce que c'est le perfide qui était derrière moi et qui m'a vu C'est possible, ah. tu vois. Oh et si Nanox était perfide et que c'est lui qui m'a entendu Et c'est lui qui a grogné. Alors, on a un problème. Pourquoi T'es safe, Nalox est safe, Nems me paraît très safe Du coup Gap oui, peut-être pas, pas safe Ce serait toi du coup Bah comment je sais que t'es safe frérot Bah non mais ça, ça <rire> veut rien dire Ouais c'est vrai si aussi es, Si t'es le rôle que je pense, euh, tu peux pas savoir Si si Quoi Non tu peux pas Donc t'es pas le rôle que je pense du coup Bah tu penses quoi Bah... Au pire tu verras Au pire tu verras parce qu'il hein. y, y avait littéralement un groupe euh, Nems, Nalox, Gep, toi et moi quand il y a eu un seul greu là Ouais Mais t'as aucun moyen de savoir lequel est le gros parmi les quatre. À part éventuellement des suppositions sur effectivement ça me paraît pas Nems moi non plus, ça me paraît pas être Nalox non plus Voir <rire> qui est le loup et qui est le montre toi et Gep quoi bah, j'ai pas dit que c'est le montreur, je sais juste que c'est pas toi le, le méchant C'est la première fois que Fuka comprend pas une info Il est trop intelligent Fuka de base et là il a pas tilté qu'en fait j'étais à côté de lui En fait c'est vraiment pas ça, les gars. Tu te, mais tu te, tu te sens visé quand on disait okay. ça non, non, non, non, mais tu sais Salut Restemp et y a des chances, tu vois. Oh, je sais pas, hein. J'ai pas ah, eu vrai, beaucoup. Je trouve ah, que c'était peut-être eux le gros Bon, Bichouche Quoi Non, tu sais qu'on est ensemble. Pourquoi C'est gentil. et On a un ami gentil. on a un ami en commun. On a un ami en commun Ouais. Il commence par un mec, un mix. Ah moi je suis pas sûr que cet ami soit un ami. T'as hein. oui, acquis cette fois Disons qu'il qu nous a dit un truc sur toi quoi. Ah la balance <rire> <rire> <rire> ouais, si oh, oh, <rire> parce que il nous fait confiance. Enfin il, il qu'on Moi je pense enfin, vraiment que. Tu sais que... Ouais. Nanox est perfide. Un truc bizarre euh, dans le groupe de. Marco. Le... Peut-être loups, peut-être. Oogie, je pense. Il y a peut-être un petit coup. Je pense en je pense... Je... Je... Je... En fait je suis sûr de ce que je te dis, Kéz. J'ai de l'argent bah, mon gars. Hey, Attendez j'ai juste voir uh, des gens là. Ah. Il voulait me sauter là hein Il voulait me sauter hein Il voulait me sauter les... là les... le restem pas. Euh, hein. bah. oh, ouais, On est d'accord que restemps il avait la dalle, hein. il se rapprochait de moi, il avait faim hein. Il est où Nanox <rire> Bah justement. Euh... Perdu. On sait pas. C'est okay, bon. Ouais, vous avez des implants ou quoi Bah oui mais bon, restez pas à côté de moi quoi, mais bon, Nartko, Salar et Walda sont méchants Ah Bah voilà, bah désolé, je me suis complètement prêt sur Nartko Walda... Je suis complètement prêt... Qui ça Salar, il a dit Salar Et l'appartement il est en peu de se faire par les deux je pense C'est toi qui qu'il est que Mais comment tu sais Si je pensais, je pensais, je pensais et j'ai pearl et je suis arrivé sur le groupe de Nuxx Qui apparemment eux aussi savaient que Nartko est méchant Ok Salte, est-ce que tu sais qui est le monteur d'ours non? On va pas savoir, mais attends. Enfin, c'est parce que là, faudrait qu'il Il aille choper des infos, hein. Je réfléchis, j'ai mal au crâne tellement je réfléchis. Euh... Allez, venez. Bah, tu Magos. veux qu'on vienne avec toi? Parce que je sais que vous êtes gentil. Pose pas de questions, t'auras pas de réponses. Non, tu sais que moi je suis gentil. Parce que je te. Je... Je... Ça se voit. C'était longtemps. Ils sont juste là-bas, Mais venez on y va, venons, on y va, non, on y va Ça fait une heure et demie qu'il me chase. donne moi tes infos? J'ai très, très peu vu. Euh. Je sais, alors des infos que j'ai. Ah! m'a déjà Mais... Alors je pense... Pourquoi il est mort alors qu qu'il vient de déco tué, tué c'était euh, Dalil, etc. Et la dernière fois Dalil, il était avec Dalil, Restem et... Euh, je... T'étais avec qui Bah là. Enfin il y a 16 minutes. Non il y a 16 minutes du coup. Oui, c'est ce que je lui quoi. Ah ok ok. Euh, J'étais avec Sopaling, avec Dalil, avec euh, euh, Flaz et avec euh, Lucio. Et, et peut-être que si y a un event aléatoire là, ça retire un greu Et ça va retirer Dalil En gros on pense qu'il y a peut-être un event aléatoire qui fait que ça va rajouter un greu dans le groupe d'avant Ça ça se tiendrait De toute façon au pire Au pire venez on fait un truc, genre on reste tous les trois Et si ça rajoute un greu ou, que, ou, ou quoi que ce soit, s'il y a un truc bizarre, on le saura, non Il va y avoir un greu, je vais me faire sauter, c'est ça Non, non, non, en vrai je pense... Ça peut que arriver mais... On peut, on peut tenter cette strat Ouais, ouais, ouais En vrai, ouais, ouais. Si, moi, je, si je, un je, gros, je pense que Dalil est 100% méchant. Ouais, moi aussi. Et s'il y, euh, y, si y a pas Gap, des gros Ça me paraît bizarre hein, en tout cas de tout côté que. Ouais. Je sais pas, moi je pense que Gap est. Ça serait bizarre que je, pas je pas le C'est forcément plus un non Y'a pas. ça... Mais, mais ça, ça enlève pas un quand il y a un go si. hein. Non, non, non, Bichard, là en plus a deux greux. Oui, mais tout à l'heure. Oui, si y, y en a eu zéro. C'est sûr que je suis où c'est vrai. Oui, y'en a eu zéro, oui, zéro c'est à dire que si en avait un, ça aurait pu en retirer un. Ça fait pas ça. Si, ça soit ça en retire, soit ça en rajoute. Ça rend bon. Bon, s'il y a deux gros, je suis mort. S'il y a un gros, je le saute à 100%. Et s'il y, a... y en a zéro, je ne sais pas du coup. Parce qu'en soit, ça, ça voudra rien dire. Oh, ah, j'aime pas cette situation! J'aime pas du tout! tout. J'aime pas du tout! tout. Est-ce que s'il y a un gros ici, du coup, on est sûr qu'il y a les votes. Par contre, est-ce qu'on est sûr que c'est d'allume? Bah du coup oui parce que s'il a greu une fois et qu'après il a pas greu si, si Non non non pas sûr... Non, dire. non reste, -là, euh, reste, -là, tu... reste là, reste là, oh non, reste là, reste là Viens les dessus, viens là est... <rit> dessus Ok venez, venez, venez, venez, venez venez où, Ok ok, mais alors va vers là haut, nous on va vers là Venez les gars, venez la venez venez là, venez là Venez là, venez là, venez la venez là, venez là, venez là, venez là Courez, venez courez venez Attendez oh, deux secondes Hop, hop, hop, hop, hop je, J'ai je vraiment peur qu'il y ait de gros, ça va me... OK. Ah je jure la vie de ma mère. Quoi Par attends, par contre c'est en train de OK, ça va, ça va. Attends, mais attends attends, du coup on fait quoi là On saute d'Alil est-ce qu'on est sûr que c'est d'Alil Parce que ce que qu'on doit dire, c'est que le premier gros, il y en a eu deux gros, ça veut dire que ça en a retiré un, en en rajouté un. On sait dire que c'était peut-être Narco et c'est pas d'Alil le greu, peut Salut Bah en tout cas, il y a des chances quoi. Je déteste votre théorie. Je sais que c'est Claude je suis désolé, je pense que c'est quand. Moi, je pense que c'est le. Moi je pense pas hein perso. C'est pas moi. Non non non non non non arrête. Je suis pas loup. Mais tu je, te traînes, je pense tu je pense je pense que tu non je connais pas rôle. ton rôle. Je connais pas ton rôle. Je je pense, je pense que t'es perfide je... et que c'est toi broules. qui est pas arrête. et c'est toi arrête. qui es venu avec narco et c'est pour ça que tu es venu parce que tu savais que j'étais montreur et du coup t'es venu me non, me non, me. Mais pourquoi, pourquoi je t'aurais donné la ah, de narco. Non non c'est moi qui l'ai donné la photo narco. Oui mais narco est loup. Oui mais c'est moi qui l'ai donné. Tu savais que c'était moi. Je pense que tu es perfide Je suis persuadé. Je oui, ah à ton avis, je suis. <rire> Réfléchis, qu'est-ce que je suis, à ton avis? Non, je pense que t'es perfide. Et... Non, Feutré... je vais ah vous tuer non. tous les deux. Tous les trois. La ah, seule personne deux que je tue pas, c'est Fuka. Qui fait, fait, fait, fait, fait, fait exprès? Qui... Oui, je. Oh bah, go courir. On est un peu Mais on est 5v5. On n'est pas 5v5. On n'est pas 5v5. Non, Fuka court. Fuka court. Viens avec moi. Il est pas derrière hein Enfin il y a Lucio qui se fait chasser par Dalox pour. Il euh, est parti pour chez euh, euh, Lucio avec euh, qui... c'est bon. Lucio qui fait chase par euh. En gros narco on passait à côté de Lucio. Du coup on, du coup, y a... on pensait qu'il était méchant, mais on avait un peu le doute en Monium que c'est à ce game. Et en fait du coup Nems il est un peu moins conciliant on va dire, du coup il allait chase Lucio avec Nalox et Nalox est mort en fait. Donc les deux sont loups peut-être Tu penses quoi qu'il est.. Dalil Je comprends quand même pas comment il y a Dalil tu penses quoi Lucio euh... Soso. AAAAAAHHHHH Alors... Merci. Ah, la ok, laissez-moi laissez vous exposer ma théorie, ok ouais. Moi, ouais. moi je pense que t'as raison. Je pense que, je pense que Nanox est perfide et qu'il a trop joué sur le seul groupe qu'il a eu quand on était 5. Je que, pense mais que par contre Gap, je pense qu'il est solo. <rire> <rire> t'es trop bizarre Gap. Ouais. Et je et vois foudre. pas quel rôle tu peux être. Si t'es décide si village. Ouais. À part genre SV. Non, je vais le regretter <rire> Où est Nanox Il est parti, hein euh, tu, Nanox, tu es Nanox, mais il s'est barré à l'autre bout du monde, hein. Y'a Narco là, y'a Narco là, y'a Narco là, Narco là, y'a Putain j'avais raison, j'avais raison, je suis un putain de génie Y'en a un ça avec eux Oui, j'avais raison je suis trop fort Je vous avais dit qu'il n'y avait pas l'événement aléatoire On est On est 55 comme go go go On est juste en train de fight Viens là la petite perfide T'as bien essayé de me niquer, hein T'as oh, bien joué. Bien, ouais. En vrai, en vrai, t'as bien joué, mais genre, j'ai pas bien joué, j'ai trop bien joué. En vrai, en vrai, t'avais trop bien joué. Mais ce qui t'a niqué, ce qui t'a niqué, c'est que t'insistes à mort sur l'événement aléatoire. T'es venu direct avec l'événement aléatoire en bouche, Et quand t'es venu me voir en mode, j'essaie de me claim non, gentil, nana... Non, non, non. C'est archi... toi qui as parlé de l'événement en premier. Hein. J'ai archi pas parlé de l'événement. Je voulais pas me faire passer pour le montreur. Oui, mais j'ai parlé y de l'événement parce voilà, que je voulais non. pas faire accuser Northco trop facilement. Ah, okay. Ouais, mais ouais. C'est ça qui t'a niqué. Non en vrai il avait vraiment bien joué. Ouais c'était très bien joué mais. Mais j'ai eu trop l'idée du perfide en tête. Il y a moi. Tu m'as joué Ah tu m'as niqué. Désolé, désolé. C'est Et Du coup la est morte. Je suis vraiment trop fort Putain J'aurais dû aller jusqu'au bout, j'aurais dû. C'est qui avec eux bah ouais. C'est Naughty qui a fait la gueule. Naughty, je savais qu'il était LG aussi. Voilà, bah voilà. Là Non, non, non on est pas 4, on est 3 là. Oh, mais c'est quoi cette. Naughty est loup, du coup aussi. hein Ah, bah euh... si, ok, en fait vous êtes 4. il hein. ah, est loup Euh. Mais non, mais pas, non Mais en tout cas, euh, peut-être couple. Hein. Mais j'ai en train de fight, hein. Ah Ah, bon, bah bonne chance Donnez tout Mais il y a une groupe de boss Bon, on va pouvoir turn en vrai. Bah là, tu en les 4 à nuit. Ouais, t'sons. Mais moi je vais essayer de chase par Eto' euh, déjà Venez pas trop loin. Venez dans la forêt, venez dans la forêt pas des solos dans leur groupe là Non, ça va tuer un alors oh, oh, ah, bon. oh, oh non, il m'a tué C'est bon Adieu Ah oh, ouais je m'en ai eu Go go go go go, on oh, enchaîne, on enchaîne, on enchaîne oh, Ça va j'ai du choc Ouais, aux œufs de la nuit, on va pas leur faire ça après quand même J'arrive, j'arrive, j'arrive. Vas-y, vas-y, go sur Bichard. Salte t'es solo. Il nous a aidé. Ah merde. Let's go. C'est un peu relou ça. Putain, dommage, j'avais trop bien joué! Mais ouais, Sal qui s'est dans le groupe alors qu'on avait déjà un groupe de 4, c'est un peu cheaté ça. Ouais, ouais. J'ai trop le seum, les gars. J'ai trop le seum. J'avais tellement bien joué. J'aurais aimé avoir consécration. J'aurais dû foncer. J'aurais dû foncer. Et c'est donc la fin de cette vidéo LGUH et j'espère qu'elle vous aura plu. Pour une fois que mes games sont tournés plus du côté stratégique que PVP, c'est assez rare en vrai sur ma chaîne et n'hésitez pas à me dire si cela vous a plu. J'essaie de tester un format différent avec cette caméra qui me filme en même temps que je fais mes voix off pour vous apporter peut-être un plus dans les vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On se donne rendez-vous toute la semaine en stream et la semaine prochaine pour la vidéo. Allez go bisous. Je vous aime. Enfin en fait je te kiffe.